Plan de maison 3 dimensions, comment faire Grâce à SketchUp, logiciel gratuit, faire un plan de maison en 3 dimensions est à la portée de tout un chacun. Je vais vous démontrer comment personnellement je procède. Avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, j'ai fait une série d'articles et vidéos pour expliquer son fonctionnement et la prise en main de ses outils de travail. Vous les trouverez sur le blog bâtir-sa-maison.net je vais donc faire le plan en trois dimensions d'une maison de plein pied toute simple. Mais de la même façon, toutes les configurations peuvent se faire. Sur mon bureau, je clique sur l'icône SketchUp. La première fenêtre apparaît. Je clique en bas à droite sur « Commencer à utiliser SketchUp ». Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, je clique sur « Affichage ». Puis sur « Barre d'outils ». Ensuite, dans la liste sur « Grand jeu d'outils ». Et enfin, en descendant dans la liste sur « Premier pas ». Ceci fait, j'élimine la figurine en cliquant dessus et sur la touche « Supprimer ». Elle ne me sera d'aucune utilité. Je peux maintenant commencer à travailler. Je définis la mesure qui me convient le mieux. Pour cela, je clique sur l'onglet « Fenêtre. Ensuite, sur « Info sur le modèle » puis dans les unités de longueur sur centimètres. Je réalisais maintenant qu'il me manque les outils standards. Je clique sur « Affichage »,« Barre d'outils » et sur « Standard » et j'ai maintenant quelques outils supplémentaires. Avant de commencer ce plan en trois dimensions, j'ai bien évidemment réalisé un plan en deux dimensions de mon projet. J'ai donc toutes les côtes nécessaires pour travailler. Je reviens donc sur mon modèle SketchUp et je crée un rectangle de 1300 cm sur 1100 cm. Pour cela, je clique sur l'outil Rectangle. Je place le curseur sur le point des trois axes. Je clique et je déplace mon curseur en diagonale. Je tape alors sur mon clavier numérique les valeurs 1300, 1100 et j'ai instantanément mon rectangle qui est créé. Je peux voir en bas à gauche dans la fenêtre des mesures les côtes de mon rectangle. Pour le recentrer, je clique sur l'outil Main et je déplace mon rectangle dans l'espace du modèle. Ensuite, je trace sur cette surface les côtes extérieures de l'emprise au sol de la construction. Pour cela, j'utilise l'outil Mètre. La première cote que je trace est celle-ci. Je clique sur l'outil « mètre, puis je place le curseur sur le côté du rectangle. Je clique sur la ligne et je déplace le curseur latéralement. Je tape sur le clavier « 500 » et sur la touche « Entrée ». Ma ligne de travail se trouve bien à 500 cm. Je trace maintenant de la même façon, en prenant cette seconde cote, la deuxième ligne qui détermine le pourtour de la construction. Mes deux lignes de travail sont en place, je prends l'outil crayon et je dessine le pourtour de la zone ainsi déterminée. Je positionne le crayon sur ce point, je clique, je vais sur cet autre point et je clique. Je tape sur la touche échappe, je reviens sur ce point, je clique, je me rends sur cet autre point et je clique. Mes deux lignes sont tracées. Je supprime maintenant la zone inutile. Pour cela, je prends l'outil effacer. Je clique sur ce trait j'efface ensuite sur l'autre trait et j'efface je supprime également les deux lignes de travail et j'ai maintenant l'empreinte exacte de ma construction voilà c'est terminé pour la première étape il est important d'enregistrer régulièrement au fil du travail pour ne pas perdre toutes les données en cas de coupure de courant par exemple de plus on peut faire des pauses et reprendre le travail ultérieurement pour cela il faut cliquer sur Fichier. Ensuite, sur « Enregistrer sous », là, vous avez plusieurs options. Personnellement, j'enregistre dans un premier temps sur le bureau. Préalablement, il faut nommer le modèle. Celui-ci, je l'appelle « Maison 3D 1 ». Ceci fait, je clique sur « Enregistrer » et à chaque fois, la même question apparaît. Je clique alors sur « Oui » pour que les avancées soient enregistrées. Je retrouve donc ensuite sur mon bureau une icône concernant ce modèle.